Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous exposer pourquoi YouTube est si important pour votre chiffre d'affaires d'entrepreneur. Allez, c'est parti Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube et merci de vous abonner à celle-ci. Je suis Emmanuel Trégaro et je coach, j'accompagne les entrepreneurs novices en informatique sur l'utilisation de ces outils dans leur quotidien professionnel. De plus en plus, lors de mes interventions en clientèle, j'explique pourquoi il est nécessaire d'avoir sa chaîne YouTube. Si vous êtes entrepreneur comme moi, vous connaissez l'importance d'être connu et reconnu pour augmenter sa clientèle. Mettez-vous à la place de votre client ou prospect, comment pouvez-vous acheter un produit si vous ne connaissez pas le vendeur Pouvez-vous faire confiance à quelqu'un si vous ne l'avez jamais rencontré, si vous ne savez rien de ses produits ou services Imaginez si régulièrement vous le voyez sur YouTube, vous comprenez comment il fonctionne, vous commencez à le connaître, un peu comme une émission à la télé ou n'importe quelle publicité que vous voyez. Et si cela correspond à vos goûts, à votre mode de fonctionnement, vous le comprenez, vous voyez ce qui le différencie des autres, la confiance deviendrait s'instaurer. Et si cela ne vous convient pas, ben vous arrêtez naturellement de regarder ces vidéos. C'est si simple que ça. Mais si cela vous intéresse, vous aurez envie de le rencontrer, de travailler avec lui. Et si en plus, il vous propose des solutions à vos problématiques dans votre travail, ben c'est gagnant. Alors, il ne faut pas oublier que YouTube a été racheté par Google en 2006. Comme Google fait la pluie, le beau temps sur le net, c'est un concept qui devient important pour la visibilité de votre société sur Internet. Voici six raisons pour intégrer le média YouTube à votre web marketing, votre visibilité sur Internet. Premièrement, c'est peu coûteux et facile à prendre en main. Deuxièmement, vous pouvez l'intégrer, intégrer les vidéos dans votre site et le partager est facile. Et troisièmement, la plateforme est très populaire, surtout auprès des jeunes. Quatrièmement, YouTube est le second plus grand moteur de recherche après Google. Cinquièmement, Google a racheté YouTube, comme je le disais tout à l'heure. Et sixièmement, vos produits ou services seront immédiatement visualisés par vos clients prospects. Bon, Vous pouvez aussi avoir également un site Internet vous mettre sur les réseaux sociaux, mais YouTube est à part. Il vous montre près de votre cible. Les clients, plus vite, vont vous voir et vous intégrerez les vidéos sur votre site également. Il est donc important, à mon sens, de pouvoir vous montrer, de vous exposer, de vous dévoiler auprès de votre clientèle et de vos prospects, vous montrer sous forme de vidéos ou d'une autre manière, dessin, bande sonore, etc. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos, appuyez sur le pouce bleu pour me faire plaisir. Tous ces avantages devraient vous inciter à prendre en considération le fait qu'apparaît sur YouTube d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes entrepreneur comme moi et que vous souhaitez gagner en visibilité, attirer de nouveaux clients potentiels et de faire parler davantage de vous, c'est important. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, contactez-moi, je peux peut-être vous aider. Abonnez-vous, likez la vidéo. Partagez-la, faites vos commentaires ci-dessous. Vous retrouvez également une liste de liens qui pourraient vous intéresser sous la vidéo. Merci de votre écoute. Au revoir.